Sur ce projet, on a travaillé en symbiose avec le client. On est ici dans un écologe. Il voulait vraiment avoir le maximum de produits naturels. Donc, on lui a proposé toute une série de luminaires euh, en fibre naturelle, donc en bois, en béton, en ficelle, en corne. La lumière nous permet de créer différents types d'univers. On peut avoir un endroit très bien éclairé comme un endroit feutré. Donc, en fonction de la zone où on sera, un salon, une chambre, on va pouvoir effectivement travailler sur des produits plus ou moins tamisés et avec effectivement des choix de luminaires en accord avec le souhait du client. L'avantage de la LED, c'est effectivement la miniaturisation effectivement des produits. Donc ça nous permet de travailler des formes, ça nous permet de travailler effectivement des ambiances un peu toutes particulières. Et avec le choix de produits qu'on a, on a pu sélectionner les bons produits et les mettre aux bons endroits. On va travailler aujourd'hui sur des ambiances, donc on va vraiment choisir des ampoules qui n'ont pas une très forte puissance et qui ont vraiment un petit caractère ambré pour pouvoir contribuer au caractère cosy. On va travailler sur des ambiances beaucoup plus lumineuses, intenses, sur une véranda, par exemple, on a besoin de beaucoup de lumière. Et puis dans des chambres, par exemple, on va vraiment insister sur des, des éclairages un peu décoratifs, des lampes de chevet, des, de l'éclairage indirect, surtout pour mettre en valeur quelquefois la charpente et l'architecture de la maison.